Le crédit maison qui est le dernier rempart dans lequel tu enfermes exact. les gens 20 ans, 25 ans, 30 ans et tu reviens sur un compte courant payant avec des cartes bleues, payant et ce sera 15 euros pour monsieur, 15 euros pour madame, la visa et la mastercard gold. À partir du moment où c'est Amazon qui va arriver avec un écosystème prime qui te dit bah tu sais quoi, alors la carte bleue pour le couple, 0 euros, bah oui. euh, la livraison prime c'est pour nous. Droit. On fait, les on séries, le fait déjà. Donc. les séries, la livraison de bouffe de Médoc aux États-Unis, euh, c'est pour moi. 5 euros de cashback, c'est pour moi. Les <rire> cartes pour les ados et les mineurs. Je vous rappelle que si vous regardez la dernière keynote d'Apple, elle a commencé par la carte bleue pour la famille. l'aspect crypto pour, enfin pas crypto, paiement pour la famille. Mais avec une crypto euh, potentielle voilà, dessous. Avec, hein. Ce qui s'appellera les points fidélité Apple, ce que vous voulez, avec euh, autant de cashback que t'as de produits Apple dans la, <rire> dans la, dans la, dans la maison. Mais si on tombe le crédit maison, là, il va y avoir des libérations ça va encore. À il va y avoir quelques magasins et quelques comptoirs fonciers qui vont tomber. Euh, ça avec, va commencer à piquer. Ça va commencer à piquer euh, vraiment avec les, les services en ligne. Et là, on va être sur quelque chose d'extraordinaire. Et quand tu te rends compte que... Tu, bon, moi, j'ai l'un des comptes qui est chez Boursorama, qui appartient à je ne sais pas quelle grande ça, banque C'était général j'aime beaucoup. Ça, moi. Général. Boursorama, tu peux aller connecter euh, ton compte, je crois, chez Binance ouais, pour exact. aller voir ton compte courant. Et en dessous de ton compte courant, il ben, vous avez tant de Bitcoin, tant d'Ethereum, tant d'Alcoin. Tu m'aurais dit ça en 2017 Tu l'aurais pas cru. Euh, tu l'aurais pas cru. Et comme on en parlait tout à l'heure... Tu et, vois que la SG est en et, avance. Et Eric Wirth, <rire> qui a une proposition. Alors, c'était une proposition, on savait que ça allait se prendre un mur, tu vois, derrière. Mais au niveau... Un politique français qui, dans une commission économique française, fait une proposition, les plus-values crypto, qui, vous le savez, sont, sont, sont à 30%. À 30%, flat, 30% taxe. flat tax. est très difficile à calculer hein, quand est on vrai, commence est à trader pro. Et on embrasse Walsio. <rire> <rire> mais euh, qui fait une proposition euh, de euh, réinvestissement dans l'économie réelle, vous appelez ça comme vous voulez, euh, start-up, immobilier, j'en sais rien, que sais-je, avec, euh, avec un système fiscal avantageux. Bon, ça s'est fait recaler direct, mais... C'est une avancée où en 2017, on en était à expliquer à l'Assemblée comment on achète les bitcoins, ça vient d'où, c'est quelle boîte, n'importe enfin <rire> quoi. En 4 ans, waouh wow, Quelle une énorme progression changement. française Il y a eu un énorme changement et voilà, on a un leader mondial, Ledger, qu'on salue également, hein, qui, qui vient de lever 380 millions de dollars, moins, ouais. qui, qui a l'objectif de faire 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 10 ans, qui de, est déjà le leader mondial des... des de quoi des... nous faire un produit avec un écran euh, lisible et trois boutons. C'est ah, vrai. vrai.